Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui encore par cette vidéo. Par la grâce de Dieu, nous allons aborder un autre sujet. Mais avant tout, si c'est pour la première fois que vous tombez sur cette vidéo, je vous demande de vous abonner à ma chaîne YouTube, Mg Indié, pour ne manquer aucun enseignement que je partage déjà avec mes frères et sœurs. Et je vous encourage à aller regarder les vidéos que j'ai déjà traitées sur plusieurs sujets en ce qui concerne la marche et la vie chrétienne, bien aimé. Aujourd'hui alors, nous allons parler de la vengeance. Est-il permis à un enfant de Dieu de se venger de son ennemi Comme on voit aujourd'hui dans ces bâtiments, les lieux de culte, où on demande aux gens de se venger de leurs ennemis par des prières ou par des comportements qui sont inacceptables mais par la grâce de Dieu, nous allons retourner bien sûr dans la source pour voir Quelle est justement l'attitude que nous devons tenir en face à nos ennemis Je dis bien face à nos ennemis Quelle attitude à tenir en tant qu'enfant de Dieu, Qui est rempli du Saint-Esprit qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Alors sans plus tarder bien aimé nous allons lire dans Romains 12 verset 18 jusqu'au verset 21 S'il est possible autant que cela dépend de vous « Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous même bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il si a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Voilà, bien aimé, la parole du Seigneur. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons Nous remarquons, c'est que euh, dans les lieux de culte, dans les bâtiments, comme euh, je, appelle, euh, je les appelle couramment, les bâtiments, les faux pasteurs et les faux enseignants enseignent à, ces, à, à leurs disciples, n'est-ce hein, pas, parce qu'ils ont des disciples, hein, que nous devons nous venger euh, de nos ennemis car ils nous ont fait du mal, ils auraient retenu de façon illégale nos bénédictions, parce qu'ils sont toujours dans la bénédiction, dans la bénédiction, et donc il faut les foudroyer par des prières, des familles entières qui se sont divisées à cause des enseignements erronés, n'est-ce pas, on voit des fils qui mettent dehors leurs parents, on voit des parents qui mettent dehors leurs enfants, et des familles qui se divisent, comme quoi, euh, il y aurait de la sorcellerie dans la famille. Il y aurait, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, des gens de, de mauvaise foi dans la famille. Voici ce que la Bible nous recommande, bien aimés, en tant que chrétiens. La Bible dit que nous ne devons pas nous venger nous-mêmes. Amen. Il dit, laissez agir la colère, mais ne vous vengez pas vous-même. Car à Dieu la rétribution, à Dieu la vengeance. Bien aimés. « Les combats que nous avons ne nous appartiennent plus. » Vous savez, ces gens enseignent de cette façon, parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas des Écritures, parce qu'ils ne sont pas des dieux. Écoutez ce que la Bible dit, bien-aimés. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, d'accord Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, celui qui me fait du mal, il ne fait pas du mal à moi-même. Il va faire du mal à Jésus-Christ Oh, Jésus-Christ est Dieu. Il ne peut pas se permettre que je puisse, n'est-ce pas, subir ou je, ne, je puisse, n'est-ce pas, avoir oh, des problèmes dans la société. Il combattra toujours à ma place. Les gens qui veulent se venger d'eux-mêmes, bien-aimés, cela veut dire qu'ils prennent la place des dieux. Oh, quand tu prends la place de dieux, tu nies Dieu. Et finalement, tu, tu, c'est une façon de dire que Dieu n'est pas capable de combattre à ta place. Dieu n'est pas capable, n'est-ce pas, de te défendre. Voilà ce que ça veut dire. Or, oh, quand tu prends la place des dieux, cela veut dire que tu nie l'existence des dieux bien aimé Et ça peut, ça, peut, ça, peut, ça peut simplement te causer des ennuis. Ça peut simplement te causer des problèmes. Voilà pourquoi la Bible nous conseille, n'est-ce pas, de ne pas nous venger nous-mêmes. Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, » dit le Seigneur. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la a soif, donne-lui à boire. » Voilà la parole du Seigneur. Bien-aimés, nos ennemis, en réalité, ne sont pas nos ennemis, parce qu'ils sont des ennemis de Dieu. D'accord Ils sont des ennemis de Dieu parce que nous sommes devenus ex facto enfants de Dieu. Donc, si la faim, donne-lui à manger... Si te demandes à boire, donne-lui à boire. La Bible dit, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu es en train de mettre sur sa tête. Mais regarde aujourd'hui comment tu pries, bien-aimé. Depuis que tu as commencé à prier, ça fait 5 ans, 10 ans, tu bombardes les sorciers, tu bombardes les, les ennemis. Quel résultat as-tu trouvé, bien-aimé? Tu es en train de vivre la même chose dans ta vie. Pourquoi parce que tu pris mal et parce que ton attitude qui devait être vis-à-vis -vis de tes ennemis n'est pas celle-là, n'est pas celle qui est recommandée par la Bible. Vous savez, il y a des choses bien aimés qui arrivent dans nos vies. C'est parce que, non pas parce que nous sommes maudits, bien-aimés. C'est incompréhensible, je l'ai dit. D'ailleurs, dans le sujet, nous avons parlé sur la délivrance. D'accord C'est incompréhensible que nous ayons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que nous ayons encore quelque part des blocages Ce n'est pas possible Les blocages c'est nous mêmes qui les créons Pourquoi Parce que nous ne connaissons pas la parole du Seigneur Parce que nous ne prenons pas en garde ce qui est écrit D'accord Nous ne faisons pas attention à ce qui est écrit Bien aimé, si tu as l'habitude de maudire tes ennemis Si tu as l'habitude de, de refuser à manger De te venger bien aimé Ne cherche pas ailleurs Ce n'est pas une malédiction ne va pas payer l'offrande de, je ne sais pas, de rachat à quelqu'un pour prier sur toi. Ne va pas payer l'offrande de rachat chez un faux pasteur qu'il prie pour toi pour que tu sois délivré ou pour que tes portes s'ouvrent. Retourne à la parole bien-aimée. Lis cette parole dans Romains 12 à partir du verset 18. Et commence à appliquer cette parole. Tu verras que les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes parce que la parole de Dieu est oui et amen. Esaïe 55 verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans effet, sans avoir exé exécuté ma volonté et accompli mes desseins, bien-aimé. Donc la parole qui est écrite ici, bien-aimé, elle ne retourne pas au Seigneur sans avoir fait ses effets, bien-aimé. Ne vous trompez pas, bien-aimé, vous n'êtes pas maudit et vous n'avez aucun problème spirituel. Vous n'avez pas besoin de séance je ne sais quoi, mais vous avez besoin de retourner à la source, comme je le dis toujours. Retournez voir les écritures et recherchez le Seigneur par vous-même. Il vous guidera, bien-aimé. Ça ne sert pas de bombarder à longueur de journée tes ennemis par des prières. Ce sont des prières, n'est-ce pas, calomnieuses, qui n'ont rien à voir avec les écritures. Si ton, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, bien-aimé. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il manque de vêtements, achète-lui des vêtements. La Bible dit en faisant ceci. Ce sont des, des charbons ardents que tu es en train de mettre sur sa tête. C'est ça la parole de Dieu. Ne suivez pas ces faux prédicateurs. Ne suivez pas ces faux pasteurs qui enseignent, n'est-ce pas, euh, euh, euh, Eux pour eux, dents pour dents. Ça, c'était sous la loi bien-aimée. Et nos ennemis ne sont plus nos ennemis. Ce sont les ennemis de Jésus-Christ. Et puisqu'ils ne peuvent pas combattre Jésus-Christ, nous serons toujours plus que vainqueurs. C'est pour cela que je t'encourage, bien-aimé. La prière que tu vas faire, c'est que tu bénisses tes ennemis. La prière que tu vas faire, c'est que tu bénisses les ennemis. Jésus a dit, bénissez, ne maudissez pas. Parole du Seigneur. Nous devons bénir, bien-aimé, et non maudire. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, bien-aimé. Ne vous vengez pas par vous-même. Vous avez eu affaire avec quelqu'un. Vous avez eu affaire au travail. Vous avez eu affaire dans la vie professionnelle, vous avez eu affaire dans la vie quotidienne. Ne cherchez pas à vous venger vous-même, mais soumettez-vous entre les mains du Seigneur et soumettez votre détracteur entre les mains du Seigneur. Le Seigneur s'en chargera bien-aimé. C'est ainsi que vous allez accomplir la parole du Seigneur et c'est ainsi que vous allez marcher de victoire en victoire. Ce sont des petits secrets comme ça, bien-aimés, que nous, nous ignorons et finalement, nous marchons finalement d'échec en échec. Croyons que nous avons été liés par des esprits ou je ne sais quoi. Non, il n'y a aucun esprit qui t'est lié, bien-aimé. Il n'y a aucun esprit, il n'y a aucun démon qui peut te lier. Puisque tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais retourne à la source pour voir quelle est la parole de Dieu. Ne te venge pas, car la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Quand tu te venges, tu prends la place de Dieu. Et tu fais effacer Dieu. Et tu réunis Dieu. Alors que Dieu est Dieu souverain. Il, a, il, a, il est là pour l'éternité. C'est lui qui s'en charge de nos problèmes. C'est lui qui s'en charge de nos affaires. Voilà ce que j'avais à partager avec vous encore aujourd'hui bien aimés Partage cet enseignement avec des frères et sœurs. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Mg Indigné. Et à ma page Facebook Assemblée pour ne manquer aucun enseignement. Je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.